Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog euh, qui va être consacré à, à l'écriture, hein, sans, grande, sans grande surprise. Euh, donc, nous sommes mercredi, mercredi 9 octobre pour être précis, euh, et euh, l'objectif cette semaine, c'est de terminer le mois de mai, de temps qu'il le faudra. Vous savez que... Euh, bah, en fait, ça déroule sur une année scolaire, et donc je voudrais écrire tous les chapitres qui se passent en mai, sachant qu'il en, euh, en reste un peu plus de trois. Euh, non, un peu moins de trois. Ah, il reste trois chapitres, et il y en a un que j'ai commencé dans le lot. Euh, donc ça se profile pas trop mal, j'ai envie de dire. Euh, même si évidemment, c'est pas gagné, et rien ne dit que quand je vais finir ces trois chapitres, je ne vais pas me dire, tiens, si j'en rajoutais un ici, et un là, et un autre là voilà, c'était ce qui était arrivé avec, quand j'avais écrit le mois d'avril. Et je pense que c'est possible que c'est ce qui arrive quand je vais terminer le mois de mai. Euh, et après ça, je pourrai commencer euh, le mois de juin, et qui sera donc le dernier, comme vous le savez. <rire> Parce que cette histoire m'a terminé à un moment donné. Voilà, c'est important. Euh, du coup, aujourd'hui, je vais aller à la médiathèque pour travailler avec d'autres potes. Euh, écrivain, pour essayer de me motiver un petit peu, pour terminer le chapitre que j'ai commencé hier. Dans l'idéal, je commence un autre. Euh, mais bon, on verra un peu comment j'avance. Euh, là, ce que je suis en train de faire, c'est je... je suis sur mon ordi, là. Et je vais commencer à écrire... Euh... Vous savez... Euh... Dans mes chapitres sur Wattpad, euh, je mets un petit texte au début, un petit texte à la fin, avec souvent une ressource, etc. Et donc je vais faire ce truc-là euh, pour le chapitre qui sera publié dimanche. Comme ça, ce sera fait. J'aurai pas à m'en occuper. Parce que des fois, genre, je m'en rends compte le samedi soir que j'ai pas écrit les petits textes. Je suis là, ah <rire> Donc j'essaie de le faire un peu. Comme ça. Euh, et je vais en profiter aussi pour vous montrer quelque chose que j'ai fait euh, récemment, Donc en fait euh, des feuilles. Enfin des tableaux euh, qui résument l'évolution des personnages. Alors comme là je m'approche de la fin de l'histoire, euh, c'est vraiment vraiment important euh, que j'essaye de voir un peu où étaient les personnages au début, où ils en sont à la fin, euh, est-ce qu'ils ont évolué correctement, est-ce qu'il est qu y a un truc qui manque, Ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas trop prévu. Pas assez, bref. Euh, là je vous montre du coup que les feuilles qui sont consacrées au tome 1 et au tome 2, donc ça c'est tome 1 c'était trimestre 1, tome 2 trimestre 2. Euh, le tome 3 bien sûr bah, du coup je ne vais pas vous le montrer et j'ai fait aussi une feuille avec euh, bah, tome 1 début du tome 1 et euh, fin de toute l'histoire toute l'histoire euh, euh, mais celle là du coup je ne vous montre pas parce qu'elle spoil et donc voilà vous avez la, la liste des personnages ici et un peu euh, voilà, où ils sont positionnés par exemple on voit Léo début du tome 1 il y a Maud David et les présidents malgré lui de l'association et à la fin du tome 1, euh, il fait bien le président, il se dispute avec David et il commence à accrocher sur Harry. Euh, voilà en gros euh, ce que je fais et ça m'aide beaucoup à poser euh, un petit peu mes idées et à voir... Euh, ouais, euh, est-ce que, euh, est que je m'occupe bien de mes personnages Est-ce qu'il y en a pas un que j'ai trop délaissé Alors bon, il y en a que clairement, par exemple Nathan, Sen, Max, Mehdi euh, et même un peu Gwen... Euh, c'est pas des personnages qui ont des, des évolutions extraordinaires quoi, j'essaye de leur mettre des petites intrigues histoire de, enfin des petites intrigues des intrigues, mais de leur donner un peu de matière, surtout Nathan là, il va avoir un truc euh, au trimestre 3 qui était prévu, mais euh, voilà c'est pas des, des personnages qui évoluent énormément, qui sont vraiment dans les intrigues, les personnages vraiment plus principaux, c'est quand, quand même beaucoup plus cela. là pas trop Romane au début, mais Romane, dans le trimestre 2, elle a une grosse, grosse évolution. Et Galade, il n'est pas là quasiment dans le dans la, tome 1. Mais le tome 3, il est très présent, parce que du coup, j'ai truc, des trucs à faire avec lui. Bref, euh, voilà. Euh, donc là, je vais faire mon truc sur votre pad. Euh, et, puis, et puis après, je vais voir si je peux pas commencer ce matin. Bon, il est 11h, euh, mon chapitre en cours là essayer d'avancer un petit peu pour euh, ouais, gagner du temps cet après-midi quoi et pouvoir vraiment commencer un autre chapitre essayer d'avancer de... tout ça bref euh, je vous tiendrai au courant me revoilà euh, après une, une, une longue journée enfin pas si longue journée en fait du coup j'ai bien travaillé ce matin euh, juste après avoir vlogué j'avais quasiment terminé le chapitre que j'écrivais euh, que j'ai commencé hier euh, donc ça c'était cool et après, euh, du coup, je suis allée à la médiathèque. Bon, je ne vais pas filmer parce que j'ai toujours un peu de mal à, genre, à, ouais, filmer dans les espaces publics, euh, genre, faire ma petite euh, youtubeuse, comme ça, là, avec mon téléphone. Euh, du coup, euh, je n'ai pas fait ça, voilà. Euh, mais, ça n'empêche que j'ai quand même travaillé, j'ai du coup terminé le chapitre, et bien sûr, j'ai décidé, donc, euh, donc il me restait trois chapitres euh, à écrire pour le mois de mai de temps qu'il le faudra, donc j'ai terminé un chapitre, et évidemment j'en ai aussi rajouté un au passage, euh, ce qui est... voilà, c'est moi, comme à chaque fois. Euh, j'ai fait ça parce que j'ai fait un petit bilan de qui apparaissait quand, euh, bah, je vous avais montré aussi sur l'évolution des personnages et tout, et je me suis rendu compte que Gwen, il manquait un truc euh, à sa timeline, par rapport à, au mag et par rapport à l'associatif et à sa place de vice-présidente donc du coup j'ai rajouté ça et ça me sert aussi à parler du départ d'un personnage qui euh, se met en pause de l'association euh, vers le, le début du tome 3 euh, et du coup euh, on sentait pas du tout son départ alors que normalement ça devrait être important et du coup voilà j'ai rajouté une réunion de bureau euh, de l'association euh, et comme ça, il n'y a que trois personnages et, et ça permet de faire avancer, de voir un peu comment ça se passe aussi l'associatif. Donc voilà un peu. Sinon, je viens de recevoir euh, des nouveaux fichiers, comme vous pouvez le constater là. Je pense qu'à l'heure où je publierai le blog, ce sera plutôt un spoiler, donc euh, ça ira. Bon, je vous rappelle que mon illustratrice, du coup, euh, voilà. C'est Perrine Ichigo Fourmentin, euh, donc voici son, son Instagram de qualité. Euh, et donc voilà, c'est celle euh, que j'ai engagée pour faire euh, mes illustrations. Et donc là, c'est les trois derniers personnages euh, qui manquaient. Euh, donc nous avons euh, la petite Dalila, je les découvre en même temps que vous. Hein. Euh, c'est la facture que j'ai garderai pour moi. Max. <rire> voilà, trait de droite, j'aime beaucoup. Euh, il est un peu inspiré par euh, Kurt d'Angli. On a aussi Monique, très goudou, j'aime beaucoup, Converse, chemise à carreaux, parfait. Et nous avons aussi Nathan, j'aime bien sa chemise, enfin son t-shirt. Euh, donc voilà mes quatre derniers bébés. Euh, bon, en vrai, il y a d'autres personnages, hein, euh, mais euh, je ne peux pas tous, tous les faire non plus. Et du coup, comment ça se passe pour les illustrations En fait, euh, ce que je fais, c'est que je fais euh, un fichier, tout simplement, et je mets les descriptions des personnages, euh, les descriptions physiques, mais aussi euh, bah, les descriptions qu'est-ce qu'ils font dans la vie, euh, quel est leur milieu social, enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, enfin voilà, pour donner un peu une idée de la personnalité. Je mets aussi des photos de référence, j'ai souvent des acteurs ou des gens que j'ai trouvés sur internet ou voilà, des, des, des tronches pour me rattacher un peu au personnage euh, du coup voilà, je mets euh, ces photos là que j'ai euh, et puis je précise après quand il y a des, voilà, des, des spécificités à prendre en compte, des couleurs de cheveux des piercings, des, des tatouages des, enfin tout ce que vous voulez euh, voilà hello c'est jeudi nous sommes le lendemain, il est 18h J'ai pas encore commencé à travailler. C'est pas très bien. Mais bon, l'important c'est est de commencer. J'avoue que je suis beaucoup moins régulière qu'avant, ces derniers temps. Mais bon, là, j'ai à moitié une excuse. J'ai fait je sais pas combien de crêpes ce midi. Euh, du coup, j'étais fatiguée. J'ai fait la sieste. <rire> Bref. Euh, donc on va commencer. Euh, hier soir, je quand même euh, continué finalement. J'ai fait, les... après avoir reçu les, les petits dessins euh, de mon illustratrice, j'ai fait les petites fiches des personnages. Euh, bon, je vous mettrai par ici, là, en euh, exemple. Est ce que ça donne. Euh, ben, je fais la petite fiche avec, euh, vous savez, le, le personnage, puis son âge, son nom, ce qu'il fait dans la vie, tout ça, tout ça. Bref, euh, voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais euh, Donc, sur le mois de mai, qui est quand même mon objectif de cette semaine, euh, il me reste le chapitre 83, le chapitre 84 et le chapitre 85. Le chapitre 84, c'est celui que j'ai commencé hier, euh, qui est... que j'ai fait un tiers, à peu près, hier. Donc là, l'objectif, c'est vraiment terminer ça. Euh, ensuite... Bon, les deux chapitres, les 83 et 85, sont un peu compliqués. Le 83, il est compliqué parce que tout ça, il touche à un sujet sensible que je connais, ma foi, assez mal. Donc, euh, voilà, j'ai un peu peur de le traiter, en fait, et de, de mal m'en sortir. Euh, mais bon, en même temps, je pense que c'est important d'en parler. Euh, mais voilà, c'est un sujet qui ne me concerne pas du tout, donc euh, bon... Disons que je vais faire au mieux. Euh, et le chapitre 85, alors je sais pas qu'il est spécialement compliqué, mais c'est juste que c'est un anniversaire. Donc il y a environ 12 milliards de personnages en même temps. Euh, donc à gérer, c'est chiant. Euh, voilà, c'est... En plus, à la limite, les réunions, ça va, parce que chacun, dans une réunion, chacun prend la parole un peu à son tour. Enfin, même si tout le monde peut parler en même temps à un moment, mais il bon, peut y avoir une certaine un tour de parole mais euh, typiquement dans un anniversaire avec 5 personnes dans la même pièce euh, bah voilà il y a plusieurs petits groupes etc selon ce que je veux montrer bah ça peut être plus ou moins compliqué euh, donc bon voilà un peu donc on va on va y aller hein, et puis on va finir le 84 euh, et puis ensuite on verra pour la suite euh, si je commence par le 83 ou hein, le 85, voilà, voilà. Nous sommes trois heures plus tard, non, deux heures plus tard, ce que je dis, nous sommes deux heures plus tard et donc j'ai terminé le chapitre 84, merveilleux, et il nuit. voilà, il est 20h. Euh, donc voilà, et je suis très contente de ce chapitre euh, qui est... Il est bien chapitre je trouve euh, Comme c'est un chapitre ajouté euh, Au dernier moment euh, On pouvait craindre qu'il soit un petit peu creux Mais en fait pas trop donc c'est cool Donc voilà j'ai commencé la journée Avec trois chapitres à faire Et je finis la journée avec deux chapitres à faire Il y a des plaisirs simples dans la vie euh, Donc voilà c'est très bien Je sais pas ce que j'écrirai demain Est-ce que je fais le 83 Est-ce que je vais le 85 On verra euh, mais j'ai hâte de les avoir terminés cela. et après ça je passerai à l'étape difficile de scénariser le mois de juin euh, j'ai commencé à faire une petite liste des événements qui vont avoir lieu au mois de juin mais euh, après il va falloir chapitrer tout ça et ça va être un autre euh, un autre problème euh, mais ce sera un problème pour le mois de plus tard euh, donc voilà euh, c'est une fin de journée euh, réussie. Et puis, euh, à demain! Bonjour, on est vendredi. Euh, il est midi, un peu plus midi. Euh, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi un peu tard, j'avoue. Euh, mais j'ai aussi fait un bonus SMS. Alors, cette fois, en fait, c'est pas un... J'adore faire ça. Euh, bref, c'est pas un truc genre entre chapitres. Je sais pas si vous savez, mais sur. Euh... Twitter et Instagram, entre de la publication de deux chapitres tu publie des petits bonus SMS que les personnages s'envoient, etc. Pour genre faire patienter. Euh, et là c'est un peu sur le même principe, sauf que c'est une préquelle, euh, donc ça se passe un an avant tant qu'il le faudra, et c'est sur euh, comment Galad et Minjé ressortent ensemble en fait, et comment euh, Minjé parle de ça à Aïe, et comment il gèrent pas du tout en fait ce, ce truc là. Euh, donc voilà, c'est dispo sur Insta dans une story spéciale, euh, qui s'appelle Prequel, je crois. Et c'est dispo aussi sur Twitter. C'est un peu cru, euh, je vous préviens, parce que oh, c'est des personnages qui s'échangent des SMS sur leurs histoires de cul. Donc bon, forcément, j'essaie d'être quand même un peu soft, euh, de ne pas mettre énormément de détails. Mais euh, bon, voilà, c'est quand même, euh, c'est ça la base de, de l'histoire. Euh, donc voilà, ça me fait marrer, je pense que... Je pense que je vais faire ça aussi avec peut-être Ina et Roman en fait parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop vu leur euh, comment elles sont sorties ensemble quand même à un moment et euh, du coup je me disais ouais peut-être ça peut être sympa de, de faire euh, la même chose de mes préquels euh, Ina et Roman et leur relation euh, du coup euh, avant l'histoire, un an avant l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, euh, dites-moi dans les commentaires euh, si ça vous brancherait. Après voilà, je sais pas trop s'il y a vraiment d'autres histoires à, à exploiter en matière de préquels, parce que il faut, il faut quelques personnages qui se connaissent quoi, parce que sinon si je dois ajouter trop de personnages nouveaux dans les préquels, sachant que c'est que des petits échanges de SMS, donc ça va pas très loin. Il faut que vous connaissiez les personnages quoi. Donc il euh, n'y a pas non plus des masses de, de trucs, mais euh, bon, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'en faire. Euh, donc Voilà, j'ai fait ça. Euh, donc cet après-midi à 14h, j'ai rendez-vous euh, avec deux nanas qui lance une maison d'édition féministe, si j'ai bien compris, euh, à Montpellier. Et du coup, voilà on a rendez-vous pour discuter. Je les avais rencontrées il y a... Je les avais rencontrées en début d'année, il me semble, début d'année 2019. Euh, et voilà on avait échangé nos numéros et euh, depuis voilà bah, j'imagine qu'ils ont monté leur projet euh, de façon un peu plus solide euh, qu'à l'époque Et donc voilà on va discuter de ça euh, Et j'ai quand même un chapitre à écrire euh, J'hésite toujours mais je pense que je vais écrire le 83 sur Mehdi Parce que je pense que je l'ai quand même un peu plus en tête que, que le 85 avec les anniversaires alors, je rentre du rendez-vous. Euh, bon, c'était cool. Euh, comme je vous ai dit, voilà, c'est deux femmes qui montent une maison des déchants féministes et du coup, elles cherchent des auteurs euh, pour leur catalogue. Donc euh, voilà, c'était sympa. Euh, et je pense que je vais leur envoyer des, des projets. Euh, voilà. Je vais pouvoir me mettre au boulot. Objectif, chapitre 83. Euh. En j'aimerais vraiment le terminer en entier. Euh, comme ça, il me resterait plus que le 85. Mais bon. On verra. On va voir. Bonjour. C'est samedi. Euh, je sais qu'hier, je devais travailler. Enfin, euh, travailler, écrire. Mais. Mais le fait est que. Bon, j'ai écrit à peu près 500 mots, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà. Voilà. Euh, et là il est 15h, et j'ai fait que écrire mes bonus SMS, c'est pas très sérieux tout ça. Mais bon la journée n'est pas terminée, euh, même si là en fait euh, je vais pas pouvoir écrire parce que je vais devoir aller à la FNAC euh, pour acheter une liseuse, et je, devais aller, je dois aller à un relais colis pour chercher des colis parce que j'ai acheté des fringues de case, et euh, donc euh, je les ai reçus. donc il faut que j'aille les chercher. Donc, euh, voilà. Et je suis en train de me rendre compte que mes cheveux virent vraiment au blanc. J'aime bien quand ils sont un peu blancs. Euh, mais c'est joli, mais il faudrait que je leur fasse un soin un peu, là, parce que... Bref, il faut que je trouve un soin. Euh, voilà. Donc, c'est un peu les nouvelles. Donc, comme vous le voyez, des fois, il y a des jours avec, et des fois, il y a des jours sans. Voilà. Euh... C'est pas très grave. Voilà. C'était hier et... avant Hier aussi, je crois. Enfin bon, c'était des jours sans. Ce sont des choses qui arrivent. Bonjour, c'est dimanche. J'ai pas travaillé. hier. Ce vlog est le vlog de l'échec où tous les jours j'essaie d'écrire et en fait j'arrive pas. Mais ce sont des choses qui arrivent et vous voyez c'est un peu la, la la. Enfin du coup j'ai terminé mon histoire, euh, mon histoire SMS là euh, qui a très très bien marché d'ailleurs. J'imaginais pas que en fait euh, ça plairait. Euh, donc si ça vous intéresse de lire cette fiction sms, euh, vous pouvez aller sur mon instagram et il y a deux stories à la une, parce que c'était trop long pour mettre dans une seule. <rire> ça s'appelle, il y a préquel 1 euh, sur 2 et préquel 2 sur 2. Donc voilà c'est sur euh, Galad, Ninja, Harry, David et on voit un peu aussi Nathan, Gwen, enfin voilà, un petit peu des personnages comme ça. Euh, voilà, je pensais pas que ça plairait, je pensais pas que des gens qui ne lisent pas tant qu'il le faudra les liraient euh, et comprendraient, et en fait euh, carrément si. Donc euh, voilà, si vous lisez pas, sachez que vous pouvez peut-être lire ça. Enfin voilà. Euh, donc voilà, je suis très étonnée de l'enthousiasme qu'il y a eu. Euh, et du coup, ça me motive pour peut-être essayer de réexploiter ce truc de la fiction sms comme ça, ou de la fiction twitter, ou de la fiction instagram, ou de, enfin, de la fiction par message interposé faire poser, si on peut dire. Euh, donc voilà, je, je réfléchis à une autre histoire et que je ferai du coup un peu mieux en présentant les personnages, tout ça, un peu moins à la rage quoi. Euh, donc voilà, je, je pense que ouais, je referais ça. Bref, euh, sinon hier j'ai pas j'ai pas écrit, voilà, mais j'ai relu. C'est bien relire des fois. Euh, voilà, j'ai relu certains chapitres euh, certains chapitres du tome 3. J'ai corrigé deux, trois trucs. Euh, voilà, C'est de me remettre dans l'ambiance et bon, j'aimerais bien quand même aujourd'hui, réussir à terminer un chapitre. Ce serait quand même très positif. Mais je sais pas on va voir. Petite vidéo pour terminer ce vlog euh, que j'ai laissé complètement en plan euh, dimanche soir. Euh, dimanche soir, j'ai bel et bien terminé le chapitre 83 qui me donnait du fil à retordre. Euh, je pense qu'il va falloir que je le fasse relire par quelqu'un parce que je suis pas sûr sûre de ce que j'ai écrit. Donc voilà, le 83 c'est bon euh, et il me reste pour le mois de mai, de euh, temps qu'il le faudra, donc le chapitre 85. Euh, que j'ai un petit peu commencé dans le train. Nous sommes mercredi, euh, mais j'ai eu des choses à faire euh, d'un point de vue perso, lundi, mardi, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'ai pas pu écrire, donc voilà, le fait est que ça euh, resté comme ça. Euh, donc voilà, le 85 que je vais terminer cette semaine, absolument. Et après, je fais une pause sur tant qu'il le faudra, parce que, un, j'en peux plus. <rire> j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, j'ai fait un post pour parler que, ouais, au bout d'un moment, en fait, on sature des fois d'être tout le temps sur la même histoire. Euh, donc voilà, je sature et je fais une pause et je vais bosser sur totalement autre chose. Euh, je pense que pour le NaNoWriMo, euh, qui est donc en novembre, je vais travailler sur mon projet avec des sorcières, euh, un roman jeunesse, je pense que ça va être très sympa. Et en parallèle, je pense que je bosserai sur ma fanfiction de Harry, que j'ai envie de faire depuis quelques mois déjà, mais que je ne me laisse pas le temps de le faire. Et donc voilà, j'ai envie de faire ça. Et il y aura aussi en novembre donc ça c'est, voilà, mais la priorité en novembre, ce sera la correction annonce d'Alana et l'enfant vampire puisque j'ai signé aujourd'hui même euh, mon contrat d'édition avec Scrineo euh, voilà, j'ai fait un petit post euh, sur Instagram pour... Euh... Pour célébrer ceci euh, et donc euh, donc voilà en 2020 euh, alors pour le moment ça s'appelle Alana et l'enfant vampire parce que je n'avais pas d'autres idées de titres euh, mais il est fort probable que le titre change parce que le titre n'est pas ouf entre nous hein, voilà. euh, mais bon voilà en attendant on va en parler comme ça j'ai super hâte de me lancer dans cette aventure d'édition euh, j'ai déjà fait des livres vous le savez il y a déjà mon ami Gabriel il y a déjà coming out dans le mouvement évidemment euh, après, il y a la spécificité de Tant qu'il le faudra, qui est ultra, euh, ultra pas comme d'habitude. Euh, mais euh, être conseillée par une éditrice, euh, tout ça, c'est quelque chose de nouveau, et donc euh, j'ai très très hâte de commencer. Donc voilà, je documenterai un peu tout ça au fur et à mesure, que ce soit sur les corrections, le travail sur la couverture, euh, les idées de titres. Enfin voilà, j'essaierai de vloguer un peu tout ça, euh, les BAT, les maquettes, les trucs. Euh, pour vous faire profiter un peu de, de tout ça. Et je vous dirai quand ça sort, bien sûr. Mais euh, voilà la bonne nouvelle. Euh, donc je vais terminer la, le vlog là-dessus. Je pense que c'est une bonne, une bonne fin pour un vlog. Euh, voilà. Euh, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de me laisser un petit commentaire si vous avez envie, et d'aller lire à mes écrits, bien évidemment. Allez, ciao, ciao